Salut l'internaute, c'est Jemil et je suis très heureux de te retrouver en vidéo aujourd'hui avec cette vidéo très importante puisqu'on va parler d'énergie. Sans énergie, pas de civilisation telle qu'on la connaît actuellement. Il est alors crucial de maîtriser à la fois sa production et sa distribution car les enjeux sont multiples et vitaux pour notre présent et notre avenir collectif. Voilà comment nous, nous lisons les choses alors qu'en face, ou plutôt en haut, les actuels décideurs politiques préfèrent voir l'énergie comme un marché à offrir à la finance et à la concurrence plutôt qu'un service public à protéger dans l'intérêt de tous. Dans cette vidéo, on va donc parler électricité, société, politique et projet Hercule. Et pour cela, je ne serai pas seul puisque grâce à la magie d'Internet, ou plutôt de l'électricité qui l'alimente, Philippe Page Lemeroux, responsable national du personnel d'EDF, est avec moi. Bonjour Bonjour Dimitri. Vous êtes prêts Prêt. prêt. C'est parti Est-ce que tu la vois L'énergie électrique est omniprésente dans nos vies. Nous baignons littéralement dedans, à tel point qu'elle est devenue invisible à nos yeux. À la campagne, comme en ville, sur tout le territoire français, l'énergie produite circule à la vitesse de l'éclair et prend vie partout, de jour comme de nuit, au quotidien. Pour circuler sur nos routes, magnifier nos villes, nos monuments, éclairer à l'extérieur, à l'intérieur, se chauffer, se divertir, travailler, être soigné, apprendre et se former, communiquer et même pour se nourrir, l'énergie électrique nous est absolument vitale. Cette puissance titanesque est la mère de notre société moderne et la promesse d'un avenir plus propre et serein. Mais c'est vrai qu'on se le dit assez peu quand chaque soir, en actionnant un interrupteur, on brave la nuit. Aussi, les enjeux politiques sont innombrables. La production et l'accès à l'énergie scellent le devenir même d'une nation, d'un pays, d'autant plus dans un monde toujours plus mondialisé. Et j'imagine que de par votre fonction, monsieur page le vous mesurez ces enjeux mieux que quiconque Oui, on mesure surtout que c'est vraiment un produit de première nécessité. Euh, il n'y a plus de développement euh, humain possible sans électricité. Et euh, les décennies, mais je dirais même les siècles à venir, euh, vont être électriques. C'est En tout cas, euh, ça fait partie du défi euh, pour sauver la planète aussi, hein, euh, et notamment euh, contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que comment on peut décarboner euh, l'économie et le progrès humain Eh bien, c'est l'électricité, euh, par ce qu'on appelle les transferts d'usage, par la mobilité, par des nouveaux modes... Euh, de fonctionnement, par le numérique aussi, qui doit finalement être euh, bah, la composante euh, principale qui va aider l'humanité à, à sortir du guépier dans lequel elle, elle est placée avec ce, ce réchauffement climatique. Alors, c'est incroyable parce qu'on a finalement des perspectives énormes. Euh, bah oui, l'électricité, c'est euh, l'avenir finalement. Oui et c'est à ce moment-là, euh, dans, ce, dans ce moment crucial, c'est-à-dire où il y a le plus de perspectives possibles, qu'on se retrouve face à un plan de privatisation. Il n'y a pas de hasard. C'est qu'évidemment, l'opportunité pour faire euh, du fric et transformer ce produit de première nécessité qui est effectivement vital en matière à business, euh, la période est idéale. En effet, derrière l'apparence anodine de l'électricité, de l'énergie, se cachent en réalité des choix, des stratégies politiques à longue portée et des conséquences qui impactent des générations entières. La création d'EDF Électricité de France en 1946 est donc un événement politique majeur pour la France et son avenir, inédit en Europe et peut-être même dans le monde. J'entends déjà le mot, privatisation. Un mot que ne prononce plus ce qui pourtant aujourd'hui privatise. Non, ils préfèrent restructuration, modernisation, réforme, progrès, libérer les énergies. C'est joli, c'est positif, tu vois. D'ailleurs, ne dit-on pas s'ouvrir à la concurrence Et pourtant, EDF est au contraire né de la nationalisation, c'est-à-dire du rachat, par la puissance publique, par l'État, de près de 2000 entreprises privées et concurrentes de l'énergie en 1946. L'objectif était de pallier aux énormes problèmes rencontrés à l'époque par ces entreprises privées pour produire et surtout pour distribuer l'énergie électrique de manière égale dans tout le pays. Tout comme la SNCF créée dix ans plus tôt, là aussi en nationalisant toutes les compagnies de chemin de fer privé qui opéraient alors de manière désordonnée et inégale. Bref, à ce moment de l'histoire de France, c'est une vraie révolution politique et donc sociale et énergétique qui s'opère. Et donc, c'est le CNR, le Conseil National de la Résistance, qui propose dans son programme la nationalisation de l'énergie. C'est un, un programme absolument fabuleux. C'est les jours heureux, exactement. Et c'est comment, dans cette période où, en quelques mois, à peine le pays libéré, euh, naît, va naître euh, à la fois la sécurité sociale, mais aussi la nationalisation du secteur de l'énergie et bien d'autres lois euh, tournées vers, euh, vers, le, vers le social. Mais finalement, le social qui a permis à l'économie, à l'humanité de renaître dans ce pays. Nationalisation de l'énergie, à la fois de l'électricité et du gaz, nationalisation du secteur bancaire parce qu'il faut reprendre au sein de la nation les moyens financiers pour relever le pays. Euh, la sécurité sociale, euh, bien sûr euh, les acquis, euh, les premiers acquis sociaux et aussi les statuts des travailleurs puisque euh, le, le statut des électriciens comme le statut des mineurs puisqu'avant 1946 il n'y a pas de statut des, des travailleurs des mines et c'est ce même euh, ministre d'ailleurs Marcel Paul qui va être signataire euh, du statut des mineurs et du statut des électriciens et gaziers et en, en l'espace de quelques mois euh, vont naître tous ces textes fondateurs qui ont permis le développement de la France depuis 75 ans. Mais ça n'allait pas durer. Ah bah ben oui, la droite, les grands patrons et banquiers qui avaient collaboré pendant la guerre avec les nazis ne pouvaient pas trop l'ouvrir à ce moment-là pour empêcher l'application du programme commun du CNR. Mais organisait déjà la riposte qui allait très vite venir. Tout allait bientôt y passer, tous les services publics comme France Télécom, La Poste ou encore nos autoroutes. Sous prétexte de modernisation et surtout grâce à la dépolitisation des classes populaires. EDF est un des derniers gros cailloux social dans la chaussure néolibérale de la Commission européenne qui, depuis donc des décennies, exige et tente d'imposer un et un seul modèle économique, le capitalisme. Et tant pis s'il est justement la cause de bien de nos maux. Et puis maintenant qu'EDF est forte et puissante et développée et qu'en plus on est à l'aube d'un monde tout électrique, c'est pas le moment de tout rêver pour que la finance vienne tout rafler bah C'est ça. C'est pas un hasard si le projet d'Hercule est né dans les banques d'affaires. C'est pas un raisonnement de service public. Il n'y a aucun raisonnement ni industriel ni social derrière tout ça. C'est simplement le, la genèse de cette affaire-là. C'est comment on remonte le coût de l'action de DF et comment on fait du cash avec cette euh, matière qui est euh, l'électricité. Alors. Euh, c'est incroyable parce qu'il y a dans, dans ces 75 ans d'histoire il y a 46 faux relever le pays EDF est là et là aujourd'hui 2020 2021 on a un défi absolument incroyable à relever c'est le défi climatique et la transition énergétique EDF doit être l'outil public pour arriver à, à cet effet hein, tout sens du mot Électricité de France, qui peut-être va même disparaître euh, au profit d'autres euh, appellations. Parce que euh, la finance, euh, elle entend bien mettre la main sur, euh, sur cette affaire-là avec euh, deux processus euh, de privatisation incroyables. C'est-à-dire euh, d'un côté, ouvrir le capital sur tout ce qui est réseau électrique, vente, service, activité d'outre-mer qu'il ne faut pas oublier, et, euh, et, et énergie renouvelable, c'est-à-dire euh, tout ce qui rapporte euh, rapidement ouais. et à prix garanti. Ouais, Donc ça, euh, ça c'est le premier processus. Le deuxième, il est génial aussi. Il faut reconnaître à l'adversaire euh, sa capacité à faire des coups géniaux. C'est euh, comment on privatise l'électron. C'est-à-dire que les, les centrales électriques, qu'elles soient nucléaires, qu'elles soient hydrauliques, qu'elles soient euh, thermiques, elles fabriquent à partir de processus différents, mais elles fabriquent de l'électron. Certes, c'est invisible mais c'est quand même une représentation très physique. Hein. Des, ce sont des électrons qui circulent dans les câbles des centrales jusqu'à chez vous, à vos interrupteurs. Et bien, ils ont trouvé le moyen de privatiser l'électron, c'est-à-dire que on va, tout ce qui coûte cher, ce sont les structures, c'est-à-dire la fabrication, donc les centrales, qu'elles soient hydrauliques ou, euh, ou nucléaires euh, ou autres, celles-là celles vont être dans un cadre rémunéré ou en tout cas financé par des investissements public parce que c'est très long le retour sur investissement donc le capital ne s'intéresse pas à la production d'électricité par contre évidemment dès la sortie des transformateurs de toutes les centrales l'électron lui il appartient plus au service public il est privatisé c'est c'est la base principale du projet Arpud c'est la privatisation de l'électron donc c'est faire croire à un pan de nationalisation sur quelques euh, centrales nucléaires et hydrauliques et euh, parallèlement privatiser l'électro, c'est un projet génial pour le capitalisme. EDF-GDF ne sera pas privatisé. En revanche, nous devrons changer pour l'adapter le statut de ces grandes entreprises pour leur donner les moyens du développement dont ils ont il n'y aura pas de privatisation d'EDF, gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. C'était Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie en 2004, la main sur le cœur, jurant devant la France entière. Élu en 2007 président de la République, il privatisa GDF. Enfin privatiser, non, pas tout à fait, le mot est moche, on l'a changé, du coup c'est ouverture. Ouverture à la concurrence, ouverture du capital d'EDF qui se verra très vite absorbée par l'appétit vorace des marchés et de la finance. Difficile de croire alors sur parole l'actuel Premier ministre, Jean Castex, dans le même hémicycle fin 2020. Je tiens à préciser de la façon la plus solennelle à la représentation nationale que le gouvernement, loin d'avoir l'intention d'affaiblir ou de démanteler cette grande entreprise nationale qu'est EDF, entend bien au contraire l'adapter et lui donner les armes pour remplir sa mission historique. En écho au dire du président Emmanuel Macron en mars de la même année. C'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Mais les discours n'engagent que ceux qui les écoutent sans chercher à savoir qui les prononce. Ici, des néolibéraux manipulateurs de l'opinion publique. En coulisses, EDF est donc promise au même destin que GDF avec cette même méthode de privatisation qui ne dit pas son nom, mais qui ici en porte un, Hercule. Et bien justement, qu'est-ce que ce projet Hercule et Hercule, c'est le projet de démantèlement final d'électricité de, de France. C'est-à-dire que dans la période passée, déjà avec les directives européennes, on a connu la séparation de la production, euh, du transport et de la distribution de l'électricité, mais en restant euh, au sein de filiales euh, d'EDF. Là, Hercule, c'est le projet final. C'est-à-dire, c'est la coupure, notamment du lien historique et génétique euh, d'EDF entre la production et la vente de l'électricité. C'est une exigence de Bruxelles depuis euh, 20 ans hein, qui n'a jamais été obtenue parce que bah, parce qu'on résiste parce que le peuple français il a quand même euh, une histoire et, et il euh, s'attache. Il s'attache à ses services publics, qui est un gros mot euh, à table pour beaucoup de monde euh, à Bruxelles ou à l'Élysée, et donc il s'attache à ça. Et euh, finalement, c'est la, la rupture. Euh, final euh, entre la production de l'électricité et la vente de l'électricité euh, afin de remettre euh, sur le marché intégralement la production d'électricité. Aujourd'hui, il y a 47 concurrents à EDF en matière de vente d'électricité. Peut-être ouais. demain beaucoup plus puisque les GAFA, les GAFAM s'intéressent fortement à ce marché. Donc, on, on passera peut-être dans 20 ans à des monopoles privés de distribution et de vente d'électricité par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et avec sa version publique. Donc c'est avant tout ça, Hercule a sorti donc, euh, de la privatisation euh, par ouverture du capital, noblement appelée, de ce qu'ils appellent EDF vert. Donc euh, on démantèle et on, on divise finalement EDF en trois, EDF bleu, EDF vert, EDF azur. Sans faire de parallèle rapide, mais quand même, on a connu la transformation de France Télécom en orange. Voilà, Donc, euh, et on voit ce que ça a donné. Et euh, donc, euh, finalement, aussi des pertes de repères importantes pour euh, pour les citoyens. Où plus, personne ne sait qui fait quoi euh, dans cette matière. Et à chaque fois qu'on démantèle, euh, ben on crée des interfaces. Hein, puisque, voilà. Les interfaces, ben, ça a un coût, ça se paye, donc ça se retrouve directement sur la structure de ce que nous appelons encore des usagers et de ce que les, les libéraux veulent absolument appeler des clients. Oui, mais justement, je vais me faire l'avocat du diable, parce eux, en face, ils nous disent que euh, la concurrence, c'est magique, elle fait baisser les tarifs, c'est le deal, non Mais est-ce que c'est vrai, du coup Puisque la concurrence est déjà installée depuis des années, les tarifs ont-ils baissé Depuis, depuis l'ouverture du capital de l'entreprise en 2004, les prix ont augmenté de plus de 50% de plus de 50% sur, sur l'électricité. On pourrait faire le parallèle avec le gaz puisque euh, de, alors là pour le coup côté euh, GDF ex GDF aujourd'hui c'est plus de 80%. Donc de toute façon le citoyen, le consommateur, les collectivités ont absolument perdu euh, depuis cette ouverture euh, à la concurrence. Donc autrement dit euh, le marché ne fonctionne pour ceux qui sont ses adorateurs, c'est-à-dire ceux qui ont du fric à y faire, et euh, les consommateurs sont perdants, les salariés sont évidemment perdants, mais aussi la, la collectivité nationale est perdante euh, avec ce marché, et puis ça va continuer, puisque dans le projet Hercule, il y a aussi un autre phénomène de mise en concurrence, pas seulement euh, d'EDF avec d'autres entreprises, mais à l'interne d'EDF, puisque euh, le projet il amène à mettre en concurrence la production nucléaire, la production hydraulique et la production renouvelable, ce qui est absolument dingue, alors qu'on est à un moment où, euh, pour répondre aux, aux défis du réchauffement climatique, il faut mettre en complémentarité tous les moyens de production. Mais là, le projet Hercule, c'est exactement l'inverse. On marche sur la tête. Alors oui, parfait, on comprend bien tous ces arguments. Euh, on est même d'accord. Mais attention, la dette. EDF est endettée. Qu'est-ce que vous répondez à ça Christine de France a toujours eu des dettes au moment où elle devait construire ou euh, renouveler des installations. Bon, la dette, c'est en fait, c'est euh, l'alibi. Pour faire rentrer dans la tête des Français qu'il faut réformer EDF. Ça a déjà servi sur d'autres entreprises. La dette, elle n'est pas descendue du bus un beau matin. La dette, elle a été créée euh, par nos euh, gouvernements et dirigeants euh, précédents depuis une bonne quinzaine d'années. Hein, C'est-à-dire, euh, un tiers de la dette, ce sont les actionnaires, le versement des dividendes aux actionnaires. Un tiers de la dette, ce sont les aventures, ou plutôt les mésaventures. Euh, à l'étranger, où euh, on a des, des dirigeants qui ont pensé qu'ils étaient les champions du monde euh, de la fusion-acquisition, et donc euh, en fait, ils ont perdu 15 milliards euh, sur le tapis vert euh, sur les jeux de Monopoly à l'international, euh, donc euh, c'est absolument phénoménal. c'était pas leur argent, hein, c'était de l'argent public, il est parti en fumée, ils doivent rien à personne, c'est merveilleux. Et puis le troisième, le troisième euh, pan de la dette, c'est… Euh, la fameuse spoliation de l'argent de la production nucléaire qui est bradée aux concurrents. Donc la dette, elle a été, elle a été créée tranquillement année après année, malgré la, les dénonciations des représentants du personnel depuis 15 ans. Et puis aujourd'hui, on nous dit bah ben, la dette, elle arrive à un seuil qui gêne, qui gêne qui d'ailleurs, bah ben, qui gêne les agences de notation. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que le service public de l'électricité qui a pour mission de délivrer au pays un produit de première nécessité, aujourd'hui, qui c'est qui juge du bien fondé de ces actions Ce sont des agences de notation, c'est-à-dire que c'est la finance qui décide de ce qu'on doit faire de ce service public. Là, on est arrivé au bout du bout euh, du raisonnement et de la mécanique qu'il faut absolument détruire. C'est donc bien une idéologie politique contre une autre, l'intérêt général contre l'intérêt particulier. Et euh, bon bah pour finir, le projet Hercule, semble bah, néfaste, là, pour à peu près tout le monde. Du coup, il y a une question, la dernière, à qui ça profite Quel est l'intérêt d'un tel, tel projet pour EDF bah, L'intérêt du Hercule, il va profiter à ceux qui continuent de, de, de faire croire que l'avenir passe par le marché, que le marché va tout réguler, que c'est le marché qui s'occupe de tout, qu'il n'y a pas de besoin de cadre public, et donc euh, il va profiter à ceux qui ont du fric à y faire, point barre, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir devenir des actionnaires des, des réseaux électriques, euh, des énergies euh, renouvelables, et puis tous ceux qui vont pouvoir euh, vendre euh, le fameux électron euh, privatisé, c'est-à-dire l'électricité qui va être mis, mise à disposition euh, du marché. Elle a déjà aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises, euh, demain peut-être 200, alors qu'ils n'ont qu'une seule fonction, c'est de vendre puisque de, de vendre puisque toutes ces il n'y a pas une de, de ces boîtes qui, qui produit ou vraiment à la marge et donc on va être sur un business euh, c'est-à-dire que l'électricité sera achetée euh, bientôt dans les dans les bureaux de tabac avec des cartes euh, comme euh, comme du téléphone parce qu'évidemment derrière cette notion il y a aussi la notion de euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est rare et cher et euh, en complément de ce projet Hercule, il y a aussi la la rarification, finalement, avec, euh, euh, on le voit aujourd'hui, les 47 concurrents d'EDF, aucun n'investit dans la production, puisqu'investir dans la production, ça coûte trop cher et le retour est trop long. Donc, euh, bah, au fil des années, on a de moins en moins de production et de plus en plus de consommation. Et on va expliquer aux Français qu'il faut apprendre à se priver d'un produit de première de nécessité, c'est ce que euh, on appelle nous euh, des coupures euh, ciblées. Alors pompeusement appelé aujourd'hui de l'effacement, c'est-à-dire que euh, on nous explique que pour réguler euh, le réseau électrique, euh, bien il euh, y a un nouvel outil qui s'appelle l'effacement. Mais l'effacement, ça veut dire qu'on va vous expliquer que pendant 2-3 heures par jour, vous allez vous priver d'électricité, vous ou l'entreprise du coin. C'est merveilleux, c'est-à-dire qu'en 1946, l'ADN la, de la loi de 1946 de dire on produit pour répondre à la consommation, et aujourd'hui, euh, les projets libéraux qui sont sur la table, c'est euh, on adapte la consommation à ce qu'on peut produire, c'est euh, un non-sens du développement humain, hein, tout simplement. En fait, c'est presque la réactivation et l'entretien d'une fracture sociale multiple, une sorte de séparatisme économique et social. Alors, ce projet de privatisation, de démantèlement d'EDF n'est absolument pas nouveau. La revente des bijoux de famille, des services publics autrement dit, est une vieille exigence libérale de la Commission européenne qui pousse vers une France antisociale à marche forcée. « Libérer les énergies » disait Macron il n'y a pas si longtemps, eh bien nous y voici. Sauf qu'en politique, tout n'est fait que de mouvement et pas de fatalité. Et ça, les salariés d'EDF en sont bien conscients puisque depuis 18 mois, ils sont engagés contre le projet Hercule pour la défense très juste d'un service public rendu à la population. Et la prochaine étape, c'est la signature d'une grande pétition sur énergie pour euh, augmenter le rapport de force, j'imagine. En tout cas, est-ce que c'est... Euh, bah, euh, pourquoi pourquoi une pétition À quoi ça sert bah, Parce qu'il faut, par cette pétition, faire comprendre au, au gouvernement et à, à ce PDG que euh, leur projet ne euh, va pas passer, tout simplement. Lorsque l'on a euh, toutes les, tous les syndicats opposés au projet, les parlementaires pour euh, la, toute la partie euh, opposition et même dans, les, dans la majorité on voit comment ça flotte et comment euh, l'embarras grandit et que finalement euh, et c'est ça qui doit être pris en compte par euh, les politiques, l'opinion publique qui se dresse contre ce projet la sagesse devra inviter à le retirer ça sera une longue bataille, ça sera très difficile mais euh, puisqu'aujourd'hui euh, on a pu voir des mobilisations Contre la privatisation l'aéroport de Paris, d'ailleurs. Ah non, dont on parle plus depuis la crise. Hein. Parce que comme, euh, comme, comme le business est plus au rendez-vous, il n'y a plus personne euh, qui veut acheter l'aéroport de Paris, d'ailleurs. C'est très étonnant, très étonnant. Et, et, mais, euh, et donc, pour Électricité euh, de France, c'est la même chose. Donc, la pétition sur le site euh, que dans on le sait il y a, y a quelques jours et qui commence à marcher très, très fort, évidemment, elle a pour euh, sens d'alerter euh, tous ces citoyens, de les maintenir en lien. Avec nous pour les étapes suivantes qui peuvent aller évidemment jusqu'au référendum d'initiative populaire inscrit dans la loi et qui peut euh, permettre, qui doit permettre d'aller jusqu'à un référendum si besoin pour demander l'avis aux Français pour ou contre la privatisation de l'électricité. Et là, je pense qu'on aura un sacré débat. Exactement. Et on reste en lien pour la suite car euh, j'imagine qu'on viendra à se retrouver pour des rassemblements physiques nécessaires euh, dans le combat. Oui, ouais, j'espère bien. On est parti sur une. Euh sur une bagarre qui va durer quelques temps et qui, de toute façon, à un moment donné, comme ils vont être obligés de passer par le Parlement, même s'ils essayent de, de contourner un petit peu, mais ils veulent se débarrasser de ce sujet avant la campagne présidentielle, pour ne pas l'avoir euh, en débat pendant la campagne. Donc on est vraiment dans une guerre temporelle. Ah ouais, c'est le rapport de force. La vie est un combat, hein, mais ça c'est sûr que aujourd'hui, de défendre les points de vue de l'intérêt général par rapport aux intérêts privés, il euh, bah, faut s'accrocher, il faut donner aux au, au, au jeunes envie de le faire. En tout cas, merci beaucoup Philippe Page-Lemeyrou d'avoir participé à cette vidéo. Bah, merci à toi beaucoup, parce que ça va participer à notre, euh, à notre campagne et on en a besoin. L'histoire nous prouve qu'une mobilisation forte et organisée paie toujours. Il s'agit donc là de partager cette vidéo pour alerter le plus grand nombre et informer l'informé sur ce qui se joue. L'inviter bien sûr à signer et à faire signer la pétition sur energie et bien sûr rester alerte sur les prochaines échéances puisque des manifestations et rassemblements physiques seront sans doute nécessaires pour entretenir le rapport de force et gagner. D'ici là, moi je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, de l'avoir liké, commenté, puisque tu peux le faire sur YouTube et ailleurs. Et bien évidemment, si tu apprécies mon travail libre et indépendant, eh bien il est grâce à toi sur gmail.fr slash soutenir à partir de 1€ par mois. Tu me permets de garder ma liberté éditoriale et de ton ici. Merci à toi et à bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao